Alors effectivement, le, le format est identique, mais euh, le moteur sonore embarqué est complètement différent. Euh, on se retrouve plus euh, sur instant T euh, à table d'onde. Alors c'est peut-être plus abordable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de programmer parce que la synthèse s'apparentait à ce qu'on a sur un Virtual Analog. Alors c'est assez grossier comme approche. En fait ce que je veux dire c'est que on commence avec deux oscillateurs, un seul oscillateur et un filtre multimode. Par contre, chaque oscillateur peut être soit une table d'onde, soit deux tables d'ondes, soit un échantillon. Ce qui fait que l'approche est assez classique avec oscillateur, filtre et enveloppe, LFO. Thank you. Et Ce qui m'a bluffé, c'est le nombre d'échantillons présents dans la, dans la machine. J'ai l'impression qu'il y a toute la collection de corps dedans. Alors euh, il en manque évidemment, mais j'ai retrouvé du humain, du triton, j'ai même vu des, des, des échantillons nouveaux de d'Arp 2600 ou de 700S. Il euh, y, euh, y, y a des percus, des, des sons acoustiques même. Alors mon, mon ressenti en fait, c'est... Je fais encore un parallèle avec le P6, c'est encore un santé qui cache très bien son jeu. Parce que quand on lui rentre dedans, il y a des paramètres très efficaces et c'est un synthé qui peut être très profond. Alors par exemple le paramètre de morphing qui vient après euh, la table d'onde, ça c'est franchement énorme, on peut tordre le son, le... Il, y a, il y a plusieurs types de morphing, plus la table d'onde, en fait on, on part dans des délires euh, sonores, alors euh, il faut se calmer des fois, parce qu'après ça part dans tous les sens et euh, des fois c'est un peu trop en fait. J'ai découvert aussi, euh, en lisant la notice et en bidouillant le synthé, c'est que le deuxième oscillateur, on peut faire de la FM de table d'onde. Donc je veux dire, c'est. En fait, on peut faire de la FM de table d'onde, euh, euh, la modulation d'amplitude de table d'onde et, du... la, table et euh, la, la modulation de table d'onde. Et la rémodulation et la modulation d'amplitude est aussi valable sur les échantillons. Ça, c'est un truc, c'est super rare. quoi. Donc en termes de création sonore, c'est un synthé qui est accessible et qui est aussi euh, très intéressant pour ceux qui veulent lui rentrer dedans. Donc je ne sais pas les, les ingénieurs corps et à quoi ils pensent quand ils font ça, mais c'est vraiment des génies. Quoi. uh